et puis pour finir eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. <musique> balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de février, ça commence bien avec euh, le Soleil en Verseau, il était déjà hein, depuis euh, fin, le 20 janvier, mais euh, bon, euh, il reste en Verseau jusqu'au 19, et euh, donc il est clair, un secteur très sympathique de votre thème, un secteur qui vous valorise, qui parle de succès, hein, souvent, euh, mais aussi de loisirs, de plaisirs, etc. et c'est vrai qu'il y a des vacances. Hein. Donc euh, vous êtes peut-être de ceux qui ont la chance euh, de pouvoir euh, prendre quelques jours, aller au ski, euh, euh, ou tout simplement de vous arrêter et de faire autre chose, d'aller visiter les musées, d'aller dans des concerts, euh, au cinéma, parce qu'il y a une, vraiment une notion de, de loisir hein, dans, dans ce secteur euh, Verseau. Si vous travaillez pendant la, la période, eh bien vous serez très créatif, vous aurez des idées, vous euh, pas comme les autres, vous voyez, vous, vous vous vous distinguerez, vous saurez vous distinguer des autres à votre manière, hein, bien sûr, chacun à sa manière, mais euh, vous aurez l'impression, vous en tout cas, de faire du nouveau, de ne pas être dans la répétition euh, hein, de, de, de, des mêmes gestes, des mêmes actions, des mêmes émotions, il y aura un, un, un climat un petit peu différent, hein? c'est toujours un, un parfum de, de nouveautés quand on est en période Verseau. Après la période Verseau vient la période poisson hein? à partir du 19, c'est votre secteur du travail et de la forme. Donc le soleil, euh, qui est un symbole de vitalité, euh, euh, rentre dans un signe d'eau, donc euh, bon vous pouvez attraper un rhume, hein, c'est sûr, mais bon euh, disons que c'est pas la majorité d'entre vous. Hein, euh, pour beaucoup, c'est donc le domaine du travail qui va être mis en, en vedette avec le soleil, et bon, c'est quand même un symbole de, de réussite, le hein, de soleil de... c'est vraiment... Euh, hein, ça braque un petit peu les projecteurs sur vous et sur ce que vous faites, donc vous aurez tendance à réussir ce que vous entreprendrez. Mercure maintenant, votre planète d'échange euh, qui gère à la fois la communication, mais aussi euh, le rythme de vos journées, la façon dont vous les organisez, vos horaires... Donc euh, Mercure euh, va être pendant quelques temps, euh, même un assez long temps, elle va rétrograder en poisson. elle s'y installe le 4, donc c'est en, encore une fois votre secteur du travail, hein, on est bien d'accord, et euh, le fait qu'elle rétrograde, peut vouloir dire plusieurs choses. Hein. D'abord, donc ça concerne hein, euh, le, le travail ou la forme. Du côté du travail, euh, vous pouvez avoir mis ou euh, mettre euh, quelque chose en route et euh, penser que vous allez vite vous en débarrasser et finalement étant donné que euh, mercure va rétrograder à partir du 17, eh bien euh, ça va vous échapper, hein, c'est-à-dire que vous pourrez pas le terminer comme vous le vouliez, vous serez peut-être même obligé de laisser en plan euh, pour vous intéresser à autre chose, parce que ça fonctionnera pas pour x raisons, hein. peut-être même pour des pr problèmes techniques, hein. on en a souvent eu avec des mercure rétrogrades, et elle ne redeviendra directe hein, que, euh, à partir du 10 mars. Enfin, disons qu'elle ne reviendra en poisson que le 10 mars, donc euh, bon il faudra patienter hein, euh, euh, si, en tout cas du côté du boulot, si vous attendez euh, euh, aussi un rendez-vous par exemple. Hein. Mais euh, je vous ai dit que c est, c est, elle gérait aussi votre forme. donc faites attention à ne pas attraper un petit virus ou quelque chose, euh, donc vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser, qui va aller, revenir, euh, repartir, et revenir de nouveau. Hein. Il y en a des comme ça euh, qui sont difficiles à, à se débarrasser. À un moment ou à un autre, il faudra que vous alliez voir le médecin, hein. un mercure en secteur 6, il, il est fréquent qu'on ait rendez-vous avec un médecin qui n'est euh, quelqu'un du monde médical euh, en tout cas. Donc euh, bon, euh, Travail, forme, ça va être euh, hein, suivant votre thème natal et suivant euh, la valeur ou euh, le signe qu'occupe euh, euh, Mercure dans votre thème natal le jour de votre naissance. Musique Vénus, euh, maintenant votre planète maîtresse, alors elle euh, elle se trouve en Poisson, 3e décan, euh, donc euh, elle vous protège vous, 3e décan. Hein, euh, vous ne risquez pas, enfin je pense pas, sauf si Vénus est très mal aspectée dans votre thème, mais je ne pense pas que vous allez attraper un, un petit virus, je pense qu'au contraire vous allez être plutôt content, bien dans votre peau, et surtout content de, de vos résultats euh, dans le travail, hein, puisque là première semaine, hein, elle va être en, en Poissons jusqu'au 7, euh, donc la première semaine du mois sera encore sous l'égide du Verseau, et donc bon, il y aura quelque chose de votre créativité qui sera quand même, dont vous pourrez être content hein, au quotidien, hein, dans votre vie quotidienne, ça produira un résultat, c'est ça que, que je veux dire. Après 7, Vénus va rentrer en Bélier, donc là forcément c'est moins bien. Elle est face à, à vous, face c'est le signe opposé au vôtre, le Bélier. Donc il peut y avoir des, des désaccords. Bon, il peut y avoir des accords aussi, hein, des, des vrais accords, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre d'accord professionnellement avec quelqu'un, ou vous mettre d'accord avec quelqu'un que avec qui vous avez peut-être démarré une petit, petite relation, hein, ou ça peut être une période d'harmonie, quoique, euh, j'en doute, hein, dans la mesure où Vénus est chez Mars, et que dans la mesure où elle est chez Mars, eh ben elle est plutôt combative. Alors c'est possible que votre partenaire vous pousse dans vos retranchements, euh, et vous cherche, vous voyez, essaye de vous faire réagir. Euh, donc euh, bon, essayez de ne pas tomber dans, dans le piège et de ne pas... Euh, bon. Cela dit, je vous fais confiance, en bonne balance vous saurez trouver euh, les mots pour calmer votre partenaire. Mm -hmm. On termine avec mars, hein, euh, bah elle est bien placée euh, dans la première partie du mois, elle est dans le troisième e décan du sagittaire, donc euh, bon, bah vous êtes hyper occupés, hein, euh, euh, vous aurez pas une minute à vous, euh, alors évidemment ça va durer euh, 3-4 jours pour chacun, hein, c'est pas, tout, pas toute la période, mais euh, bon, euh, disons que vous aurez un peu des choses à faire de tous les côtés parce que euh, Mars en Sagittaire et dans, le Sagittaire est un signe de dispersion, hein, tout simplement. Euh, c'est un signe de, de, de, fin de fin de saison, c'est la fin de l'automne. Hein. Euh, et donc bon, dans ce cas-là, c'est de la dispersion. Euh, en conséquence de quoi? Euh, ben, voilà, vous serez un petit peu sur les nerfs, hein, on va dire mais peut-être aussi que vous vous préparez à partir en vacances, et que hein, euh, il va falloir vous dépêcher de terminer certaines choses. Bon ça c'est pour le troisième e décan, et donc pendant la première quinzaine hein, de ce mois, à partir du 16 mars va être en, en capricorne, et donc bon, hein, Dissonance avec le premier et le deuxième des camps, mais toujours pareil, hein, c'est euh, 3-4 jours, ça ne durera pas plus. Alors il peut y avoir quand même un, un petit conflit en famille, hein, ça c'est sûr. Mars est une planète conflictuelle, elle occupe le secteur qui correspond à votre famille, mais bon, il peut y avoir aussi un problème dans la maison, hein, puisque la, le Capricorne représente votre maison, hein, le, le foyer. Donc avec Mars, bah, je sais pas, il peut y avoir quelque chose qui casse, euh, quelque chose qui fonctionne plus, il faudra faire venir quelqu'un pour euh, réparer, ou euh, réparer vous-même, vous voyez? C'est... Euh, bon, il y a toujours des efforts à faire avec Mars, hein, d'une manière ou d'une autre, soit pour calmer les, les autres, calmer les les conflits euh, en famille, euh, soit pour réparer euh, s'il y a eu euh, un, un problème à l'intérieur euh, de la maison. Donc euh, ça, c'est les fondations qu'il faut surveiller euh, avec le Capricorne. On se retrouve le, le mois prochain! Euh, en attendant, euh, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine,